Yo tout le monde vous allez bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je suis ravi de vous retrouver après avoir sorti ce vlog que vous avez grandement apprécié vos retours m'ont fait super plaisir et m'oriente à continuer de tels contenus nous sommes dans l'introduction donc j'en profite également pour vous annoncer que ce samedi là dans quelques jours je vais participer l'après midi je pense aux alentours de 14h à une session de playtest du nouveau shooter sorti par wargaming vous pouvez également participer avec moi il y a le lien dans la description c'est une session qui durera à peu près deux heures c'est histoire de tester ce nouveau jeu et si vous testez ce nouveau jeu et qu'à la fin vous répondez à un petit questionnaire vous avez 10 euros à gagner en bon d'achat donc n'hésitez pas à venir jouer avec moi pour tester tout ceci puis peut-être qui sait je ferai une vidéo quand celui-ci sera sorti dans quelques semaines voilà pour l'introduction on va continuer maintenant et bifurquer sur la vidéo principale c'est parti. Mama, mama, ma, regardez-moi ce flot dantesque, les amis. Il y avait quelque chose hein, au niveau des spécialistes, tout ça. Visuellement parlant, ils étaient plaisants à regarder. À défaut d'être sympathiques à jouer avec et contre, surtout parce qu'avec à la rigueur, on avait des fun, Mais réellement, c'est ce que je dis souvent. Oh là, c'est quoi cette grosse sensie, là Attends. Hop, oui, bah 12 de sensi, toujours plus. Alors, ce que je dis, c'est que c'est la première fois que je retourne sur Black Ops 4 depuis la fin du jeu, d'accord je Vraiment, je n'étais jamais retourné dessus. Vous le savez, il hein, y a plein de Duty d'utiliser dans lequel je retourne de temps en temps récemment j'avais refait par exemple Ouf, ce qui vient de prendre oh, j'avais refait par exemple mw2 c'était assez cool Aïe je l'ai cuté, ça n'aura pas suffi. J'avais refait MW2, c'était sympathique. D'ailleurs, la vidéo est grave cool, je vous invite à aller la voir. Elle n'a pas eu le succès escompté, mais ce n'est pas grave. Et le fait là, de retourner sur BO4, donc euh, tu te doutes bien, hein, quand je retourne sur un, un code, je fais une petite game de show. Voilà, c'est très important. Même Rocco Si Freddy s'est chauffé avant de performer, donc bon, on va pas on va pas déroger à la règle. C'est très important d'être prêt quand tu te relances sur un truc. Donc, je m'échauffe aussi parce que du coup, ça fait longtemps que j'avais pas joué. Et vraiment, quand je suis arrivé sur le jeu, j'avais cette. Impression bizarre que ce jeu est un enfant. est un enfant bâtard de la série. C'est un enfant bâtard de Call of Duty Black Ops 4. En fait, déjà, j'ai pas l'impression d'être sur un code. C'est aussi simple que ça. T'as pas l'impression d'être sur un code. Alors, après, on peut pas leur reprocher de pas avoir voulu innover. Il hein. y a plein de trucs qu'ils ont essayé sur ce jeu. Aïe, aïe, que des points. Merde, dommage, J'avais pas de secondaire. Il y a plein de choses qu'ils ont voulu essayer sur ce jeu. Ils ont voulu pousser des délires un peu plus loin. Je pense bah, notamment hein, aux spécialistes qui étaient assez réussi sur Black Ops 3, qui réussissait dans l'ensemble à ne pas être trop, trop toxiques. Sauf que là, forcément, hein, tu connais Activision. Ils ont vu un petit délire qui a fonctionné. Je pense qu'ils ont vu... Je pense qu'ils ont vu le succès de BO3, forcément. Ni une ni deux, ils ont pas pu s'empêcher de forcer comme jamais dessus et nous donner un jeu. Mais vraiment, moi je me rappelle euh, un des trucs que j'avais.. Oups. Un des trucs que j'avais au final le plus kiffé sur Black Ops 4, ça avait été, je sais pas si vous vous rappelez, le mode sans spécialiste. À un moment ils avaient mis un mode sans spécialiste, et moi j'avais vraiment kiffé. Parce que les spécialistes étaient trop toxiques, que ce soit le spécialiste. Alors je me rappelle même pas tous, mais les fils de barbe, les. Euh, tous les différents âges. Où j'ai même vu là, c'est le spécialiste que j'ai là, et j'ai vu dans une kill cam, j'étais. J'étais choqué. Un spécialiste nommé Spectre qui saute de partout et qui met des coups de katana. Là, je... vous le voyez, je l'ai bientôt débloqué. Quand je l'aurai. Oh là, il a mis du sol là Je vais vous montrer ce que j'avance, mais sur ça, sur les spécialistes, ils ont vraiment déconné, et ça avait rendu le jeu grave toxique. Après, qu'ils veuillent tenter des choses, franchement, moi, je suis pas du tout contre. Mais regardez cette horreur Voilà, quand je parle de spécialistes de merde, ça, le chien, les barbelés, c'était de la merde, on va pas se le cacher. Et pour ces différentes raisons, que ce soit les spécialistes, les maps, elles étaient sympas. Pareil, je trouve que le jeu était assez frais, mais l'ambiance mi-futuriste, mi-chelou, vraiment, ça, euh, pourtant, tu vois, je, trouve, je trouve limite que... Enfin, je trouve vraiment que c'est pas un mauvais jeu, mais je dirais que déjà de la série Black Ops, moi c'est le pire. C'est-à-dire que je préfère largement Call of Duty, Black Ops Cold War à celui-ci. Alors Black Ops 3, Black Ops 2, Black Ops 1, bon, on en parle même pas, hein, ça rentre même pas dans le débat. Et donc déjà t'as hein, tous ces trucs bizarres qu'ils ont voulu essayer et qui ont pas forcément fonctionné. Oh là là ce truc, regarde-moi, et là je peux pas avancer, je peux rien faire. Enfin si, il doit bien avoir moyen de le détruire, c'est sûr, mais bon, vas-y la flemme, la flemme, la flemme. Et euh, entre ça et entre également bah, le mode league euh, <rire> qui nous ont remis sur Black Ops Cold War, mais c'est pas grave, faut pas le dire. Donc le mode league un petit peu chelou. Attends, il être côté droit. Ouais, mais j'allais dire qu'il devait être côté droit, on va y aller, mais frère. Il était prêt, lui, hein. Reviens, petit. Ah, il est revenu, le petit Reviens. <rire> Maintenant que je suis vraiment là en M8, je lui dis reviens. Ah, voilà, voilà. Regardez y des spectres. Ah, c'est ça Alors, désolé si vous connaissez pas. Donc, là, je vise. Et là, je fais une roulade. C'est c'est roulade. Oh là Bon Vous avez vu Hop Roulade Hop Roulade Hop Roulade Hop, roulade. Oh, ça va, mais allez l'ont tué. Mais vous avez vu ce que je vous disais Hop, on récupère un pack d'assaut. Regardez-moi ça. On dirait c'est du Call of Duty, ça. Bah, après, c'est drôle, franchement. Pour être honnête, c'est drôle. Je peux pas dire que c'est naze, tu vois, mais c'est pas du code, ça. It's not euh, la licence euh, that, euh, that I loved. très bizarre. Alors, en plus, j'ai du mal à trouver des ennemis. Bon, par contre, a des trucs qui avaient fait kiffer sur ce jeu. C'était tous euh, les remakes qu'ils avaient fait. Alors, paradoxalement, dire que j'ai kiffé des remakes, je trouve. Je trouve aussi que dans les maps qu'ils avaient apporté, il y en avait des cool, d'accord Mais les remakes qu'ils avaient rapportés étaient très sympas. Vous vous rappelez À la sortie, on avait Slums, on avait Firing Range, Firing Range Knight aussi. Il y avait Summit, c'était un petit plaisir quand même. Et au final, je garderai de bons souvenirs parce que... bah, Notamment le premier mois de sa sortie. Je vais pas trop cracher dans la soupe, j'avais fait beaucoup de vidéos YouTube, je m'étais vraiment bien amusé. Sur les armes, etc, il y avait des choses très réussies, le sniper, tout ça, même le HBR Paladin, je crois, il s'appelle. J'avais trouvé très très cool, j'avais pris beaucoup de plaisir. Mais bon, après, encore une fois, ils ont fait la spéciale des, des, des jeux après 2018, parce que maintenant, je trouve que c'est beaucoup moins le cas. Alors, enfin, objectivement, je pense qu'on peut dire que c'est largement moins le cas, mais euh, c'est-à-dire qu'ils ont sorti le jeu, puis ils ont arrêté de s'en occuper, quoi. Oh là Petit coup de... reviens, reviens, reviens, petit Reviens, petit, je te chasse je te chasse et bah, je prends bite au cul, <rire> je suis mort. Attends, on va changer d'arme un petit peu, même si je suis que niveau 28. Donc ils nous ont fait la spéciale 19 si ça va, ça se passe bien. À savoir sortir le jeu et arrêter de s'en occuper. Donc c'est à dire que le jeu au bout d'un mois, un mois et demi, il avait déjà plus d'update. Donc plus personne ne jouait. Enfin, c'était plus super intéressant de produire quoi que ce soit dessus, ni d'y jouer. C'est ce, ce qui a fait bah, que c'est dommage. Bon, au final, ce jeu est, peut, peut, être, peut, être, peut, être, peut être comme, comme un gâchis. C'est à dire qu'il aurait pu être mieux que ce qu'il a été. Et je suis sûr que certains auront de très bonnes choses à dire à son propos, genre là dans les commentaires et tout, je suis sûr que certains vont dire « Ouais, moi, Ops j'avais bien kiffé. » Objectivement, je dirais pas que j'ai détesté. Genre le mot « détester » serait fort. Mais je dirais que ça est dommage, voilà, un petit peu sentiment de gâchis Et puis voilà, et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette licence Dis-moi, Black Ops 4, impérissable, bon souvenir, mauvais souvenir, vous aviez kiffé ou non Bon, voilà, c'est classique, hein, on fait, euh, on fait parler les gens dans les commentaires pour avoir de l'engagement et un peu plus de ratio YouTube enfin, ça, on rigole, On rigole, on rigole, on rigole, on est calme, on est calme Let's go, d'ailleurs, vu qu'on parle de Call of Duty, je me permets, ces derniers temps, si vous suivez accord Libre, mon talk show où je reçois des invités, j'ai reçu oh, aïe aïe aïe, des invités hyper intéressants ces derniers temps. Donc j'ai eu Sardoche, j'ai eu Poisson de j'ai eu Manu Ferrara, vraiment le feu, tu vois. Je suis très content des émissions que j'ai pu faire euh, ces derniers temps et vous aussi, hein, je vois les retours, hein, je suis là, ah, les gars sont contents, donc je suis content, tu vois, logique. Et vu qu'on parle de Call of Duty et que vu que je veux continuer sur ce traîne qui consiste à recevoir des invités lourds... Oups, mon chou. Léger, professionnel, tu connais. Je vais recevoir normalement la semaine prochaine Lolo, l'Owan, mes amis, le frérot euh, qui, est, euh, qui, qui est devenu maintenant un top streamer via Warzone, etc. Il va passer dans un Il sera diffusé comme d'habitude euh, sur la chaîne Vitality. Puis il y aura la VOD. Je vous la linkerai sans doute sur YouTube. Quoi que, il faut encore que j'y pense. Hein. Oh, j'ai eu tellement peur. Aïe, non, non, non, Ah, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Non, ça là, je suis en vie. Hop, regardez. Et là j'ai repris mon spécialiste. Hop, roulade. Non <rire> J'en aurais même pas profité. Je suis vraiment mauvais. Donc ouais, Lolo, diffusion sur la chaîne Twitch Vitality parce que c'est chez eux, maman, chez les émissions. Et puis dès le lendemain sur YouTube en VOD, stay tuned, mes frérots. 91.59, ça va, ça se passe bien. Tout roule. Ah, je suis de très bonne humeur. Je suis de très bonne humeur. Et, et pour en revenir à ce que je disais dans, dans l'intro, euh, en dehors bon, de la petite OP et tout ça, machin. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir tester le jeu avec moi samedi prochain. Toutes les informations encore une fois dans la description. Hop là, let's go. Petit double kill. C'est que je vous remercie des retours énormes que vous m'avez fait sur le vlog. Quelle petite fierté de se diversifier, de sortir des contenus URL et de vous voir kiffer. Et c'est ce qui me permet aussi de vous dire que le deuxième épisode du concours de blague sort. Ah, monsieur ce dimanche ce dimanche deuxième épisode du concours de blague sur youtube ce sera une masterclass avec toujours le même monteur au programme aux commandes je dirais c'est toujours pas fini il manque un kill hein ouais, ouais, je, quand même 36 à 9 4 de ratio numéro 1 de la game est-ce que il y a quelque chose de plus à demander non je ne crois pas dimanche concours de blague et puis pour le reste en continu des vidéos comme vous connaissez comme vous aimez moi je suis toujours aussi open aux euh, suggestions donc si vous avez envie de voir un truc en particulier en vidéo n'hésitez pas je lis vos commentaires je vous fais des gros bisous. Merci pour tout le soutien. Merci pour tout ce que vous apportez de manière générale dans ma vie. J'espère que mon activité vous fait kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Très important à être abonné à la chaîne, à ah, lâcher un petit like. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous